Bonjour les filles, ça y est, on démarre le live avec le thème du jour qui est euh, donc comment euh, choisir les soins de votre carte de prestation quels sont les meilleurs soins, les plus rentables pour vous donc on va vraiment être en, en discussion les filles, aujourd'hui j'ai besoin de vos avis Bonjour Jane, alors euh, qu'est-ce qui n'est pas rentable, qu'est-ce qui est rentable pour vous euh, Qu'est-ce que, euh, voilà, que, que faut-il faire, en fait, pour avoir une belle carte de prestation euh, Est-ce que, aussi, avec le temps, vous vous êtes perdu dans votre carte de prestation Donc, euh, voilà, que vous soyez nouvel institut ou un institut qui, il y a qui a plusieurs années, justement, en faites nous part de votre expérience, puisque, euh, voilà, aujourd'hui, on va vraiment définir votre carte, vous avez peut-être c'est le printemps, l'été arrive la saison arrive, on change euh, la carte aussi en fonction des saisons ou du moins on engendre de nouveaux soins pour proposer toujours à la clientèle euh, de nouveaux soins de nouvelles euh, possibilités dans la carte donc voilà, c'est le thème du jour les filles, donc on est parti alors donc euh, moi je vous donne aussi mon avis, vous allez euh, pouvoir du coup me... Voilà, échanger, répondre avec moi. Donc euh, pour moi, euh, voilà, quand... Ben voilà, j'ai aussi un nouvel institut, donc euh, ça me parle également. Et je me suis dit, tiens, euh, comment, euh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse pas dans ma carte de prestation, puisque le métier euh, d'esthéticienne est tellement polyvalent qu'on ne sait pas... Pour moi, tout faire. Alors moi, je dis toujours, euh, pour moi, une carte d'institut, ça doit être comme un bon restaurant. Elle doit être jolie, elle doit attirer la curiosité et euh, elle ne doit pas être trop grande ni trop petite. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que si vous allez dans un, un bon restaurant, donc ici un bon institut, euh, et que la carte, euh, voilà, et il euh, n'y a qu'un seul menu avec peu de choix, ben malheureusement, euh, peut-être que c'est très bon, qu'il y a des bons produits qui sont bien utilisés, que du coup, le menu va être cohérent. Mais si elle est vraiment trop petite, cette carte ben euh, va cibler seulement une toute petite clientèle. Et au point de vue de combler un agenda, d'être rentable dans les prestations, voilà, est-ce que c'est possible Est-ce qu'avec un tout petit menu même qu'il soit bon, qu'il soit bien expert, qu'il soit avec de bons produits, est-ce que c'est suffisant pour cibler quand même Il faut quand même cibler, pas une seule clientèle, il faut quand même cibler assez bien de clients pour pouvoir être rentable et compléter un agenda. Là, on est d'accord. Enfin, je suppose, vous êtes d'accord Mettez un petit pouce si vous êtes d'accord avec moi. Et si, au contraire, on a une carte avec une multitude de plats, donc métaphoriquement de soins euh que la carte, bon, on sait plus où donner de la tête. Moi, je pense qu'à ce moment-là, les soins, donc ce qu'on, voilà, si on était dans un restaurant, ce qu'on va goûter, ben bah, du coup est, euh, est, est, du coup très machinal, euh, très industriel. Est-ce que du coup, on peut se permettre, ben bah, justement, dans toutes les gammes de soins, ben bah, d'investir pour avoir le must du must au point de vue des produits, au point de vue des appareils. Est-ce que nous-mêmes, notre savoir-faire est Tellement varié qu'on est possible d'être expert dans autant de domaines les ongles les épilations euh, la dermoesthétique le maquillage permanent les extensions de cils oh, et j'en passe des meilleurs est-il possible voilà de mettre tout ça à la carte alors je parle pour une seule personne évidemment des gros gros gros centres et encore parce que des gros centres où il y a chaque fois une experte dans chacun des domaines pourquoi pas mais alors il faut tomber sur une équipe de choc et des perles euh, totales quoi hein euh, que des perles alors là bravo à celles qui ont trouvé euh, des employés euh, voilà qui sont au top niveau dans chacune leur domaine d'expertise ça peut arriver malgré tout mais moi je parle ici pour nous euh, voilà qui sommes seuls ou avec quelques employés Comment on va créer cette carte ou comment on va pas se perdre avec le temps Parce que quand on, voilà, quand on démarre, ben voilà on a le temps de réfléchir, on veut vraiment créer un concept, une identité. Et du coup, on va logiquement créer un concept, une identité. Mais avec le temps, on a un peu plus d'argent, plus de rentrée. Le comptable, il dit oui, mais il faut essayer d'investir. On va au coup de cœur, on a un peu plus d'argent. Et euh, voilà, je prends un exemple. Je prends un exemple. Euh, donc, Jane, elle me dit qu'elle est esthéticienne, donc, à domicile. Oui, c'est pareil. Les choix sont très, très importants dans la carte. Qu'est-ce qui va convenir pour le domicile? Ça, j'en doute bien. Mais je prends un exemple, donc, avec le temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, on a créé un concept de barre à ongles. Très bien, on est rentable parce qu'on ne fait que ça. On est experte. On a, du coup, avec le temps, je suppose, trouvé les produits adaptés pour être rentable. On fait peut-être un petit peu euh, voilà, d'à côté, de vente euh, à côté, je sais pas, bijoux, etc. Ça reste dans un concept, c'est vrai, qui est crédible. On fait les extensions de cils, les prestations regard, ça s'accommode ça bien un petit peu les épilations. Voilà, on est dans ce contexte et euh, avec cette identité, ce concept, et on attire une certaine clientèle. Et puis, boum, avec le temps, on se dit, ah mais moi, j'ai entendu parler euh, d'un appareil qui est formidable, le LPG. Tout le monde connaît le LPG logiquement, donc l'endermologie. Et, euh, et je rentre le LPG et euh, bah oui, c'est une machine, une valeur sûre. Euh, moi, elle m'explique la, la commerciale, pardon, je perds mon bic, la commerciale, qu'elle elle, n'a évidemment que des bons retours, qu'elle est sûre de la rentabilité. Elle vous explique comment mettre en place, comment communiquer. Mais là, cet appareil, il reste dans un coin. Vous communiquez pour autant, vous êtes convaincu de, ce, de, de ces agissements, de l'efficacité de cet appareil. Pourquoi ne va-t-il pas fonctionner Est-ce que vous êtes dans le cas Est-ce que vous avez un appareil comme ça, soit un visage ou une gamme, qui ne fonctionne pas chez vous Et pourtant, au, lieu de sa au vu de sa réputation ou parce que vous avez tout simplement été convaincu par son efficacité, peut-être même chez Autour du Regard, hein dites-moi une prestation Autour du Regard qui fonctionne pas chez vous, voilà. Donc, alors, en même temps, je lis. Donc, Missile me dit, après, entre prestations d'embellissement et les prestations de peau, c'est vrai. Amène-en un autre domaine. Donc, j'ai pas trop compris, Missile. Euh, donc, après, entre prestations d'embellissement et prestations de peau. Oui, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Exactement. Donc, on est dans un concept. Donc, je reprends le concept. On est dans un concept de, de prestations d'embellissement. Exactement. C'est vraiment le mot parfait. Donc... Euh, et on a attiré une clientèle qui cherche ça. Ben oui, vous allez faire vos ongles, c'est l'avant. J'adore faire mes ongles, hein. moi je ne fais pas ça, mais j'adore, je vais les faire aussi chez quelqu'un. Elle est experte, elle me fait ça nickel comme je veux et j'ai un avant après. Je vais euh, faire mon extension de style. boum, j'ai mon avant après. Et puis on vient avec une cure d'amincissement. Mais alors la cure, le, le produit, il est, il est tout, tout, tout aussi bien, hein ce n'est pas la question mais est-ce que c'est vraiment l'identité de ce que vous avez créé comme concept au départ Est-ce que la clientèle actuelle que vous avez dans votre institut est la clientèle qui va aller faire une cure d'amincissement Alors oui, peut-être une cliente, deux clientes. Mais de là à rentabiliser votre investissement d'LPG. Alors vous avez deux solutions dans ce cas-là. C'est deux points de vue de l'identité que vous avez au départ, vous êtes perdu. Ce n'est plus du tout la même chose. Est, on est sûr du traitement. Et vous étiez sur l'embellissement, donc ça, missile merci pour les mots, c'est exactement ça. Donc, en tout cas, c'est plus le concept de départ. Donc, vous, soit vous êtes de solution, soit vous vous dites, bah non, c'est vrai, moi je reste dans mon concept, ça fonctionne, c'est ce que j'aime. J'ai peut-être fait un mauvais choix, je reprends, je vais revendre, voilà, euh, mon, mon LPG. Vous trouvez une solution qui la commerciale, je sais pas, hein, tout est faisable, tout est faisable. Et puis. Euh, donc je vais lire les messages, Jenny, hein, Jane Et puis vous, vous, où vous vous dites Et c'est tout à fait envisageable. Moi, je ne veux plus. Enfin, je ne veux plus. Je veux réactualiser mon concept. J'ai de l'argent. J'ai investi dans ce LPG. J'ai envie de faire de l'LPG parce que je suis convaincue et que j'aime ça. Et alors là, simplement, il faut faire évoluer le concept. Donc, c'est-à-dire changer sa carte de soins refaire de la communication, repartir de zéro. Vous êtes parti d'un institut avec un concept où vous voulez faire évoluer ce concept très bien, vraiment très bien, mais vous allez devoir cibler une nouvelle clientèle. Donc, il y a tout un... Une nouveauté à refaire, il faut se relancer, refaire une communication, être convaincu, argumenter, vous refaire former et peut-être changer voilà le visuel de votre institut, votre identité. Votre identité sur les réseaux aussi doit évoluer et ça, ça prend du temps quand on veut changer d'un concept à un autre recréer toute une clientèle donc ça prend du temps mais ça peut tout à fait être possible et envisageable donc d'une carte que vous allez créer elle peut tout à fait évoluer mais n'oubliez pas que votre identité va toujours se joindre à la carte et cibler une certaine clientèle si vous voulez évoluer changer votre carte très bien mais n'oubliez pas que la clientèle doit aussi elle même changer tout en gardant peut-être l'ancienne clientèle. Hein, mais voilà, c'est possible aussi de perdre des clientes quand on change d'identité, de concept. C'est tout à fait possible que du coup, certaines clientes ne s'y retrouvent pas et donc elles changent. Mais voilà, c'est pas grave. Ça s'appelle aussi évoluer. La clientèle, elle peut aussi évoluer. Donc voilà. Alors, ce qui était très important pour... Euh, de vous dire... Alors, je vais lire un peu les messages du coup. Hein, je suis trop, trop contente. On partage. Alors... Décidément, donc Sun institut Soins Bronzants, donc ça c'est Samline. Oui, les soins bronzants, pareil, devenir expert, ne pas faire des tâches, utiliser des bons produits, c'est de l'investissement, c'est se faire former. Euh, du coup, est-ce que vous allez proposer les soins UV Est-ce que vous allez investir donc du coup dans les, les nouveaux euh, solariums euh, euh, au collagène, donc qui va booster le collagène dû euh, justement euh, à la production de photons donc euh, voilà est ce que voilà c'est tout un concept aussi est ce que euh, voilà si euh, vous allez à l'antipode et que vous euh, vous allez dire ben bah, non euh, surtout pas d'UV euh, on va travailler tra tra avec des soins euh, éclaircissants contre les UV etc est ce que voilà justement est ce qu'on reste que dans cette même identité je vais fermer la fenêtre juste un instant Alors euh, donc ensuite je fais que le rehaussement de cils pour le regard après tout ap, et après tout ce qui est esthétique. Alors Jane, du coup rehaussement de cils, c'est vrai en domicile, ça fonctionne très bien, ça reste pour moi des soins euh, naturels. Alors, euh, on peut aussi parler de traitement. Dans une carte, c'est toujours important voilà, d'avoir des petits soins appel comme ça, qui changent le regard, qui sont pas comme, je vais dire, l'extension de cils, oui. Pour moi, il faut vraiment, en tout cas, être hyper experte pour être rentable. Il faut, il faut avoir une vitesse d'exécution qui est incroyable, donc moi, je pense que, voilà, quand on fait diverses choses, il faut savoir choisir. Maquillage permanent aussi, c'est la même chose. Vous n'allez pas pouvoir faire extension, maquillage permanent, ongle. Voilà, il y a des choix parfois à scinder, mais les petits soins, euh, petits soins, mais qui sont très très chouettes, comme le rehaussement de cils, peuvent aussi évoluer dans une carte. Donc, dans une carte, il est toujours aussi, là, du coup, je rejoins Jane pour dire qu'il est toujours possible de. Et c'est même très important. Et un bon conseil que je vais vous donner, c'est de, pour viser une plus grosse clientèle, pour mieux les conseiller au niveau de leurs besoins, de leur budget et de leur temps, c'est toujours pour chaque soin, que ce soit les épilations, les rehaussements, les maquillages permanents, etc. Toujours proposer quelque chose d'un peu plus express, des soins plus basiques, avec un budget plus limité. Donc un prix rehaussement, voilà, rehaussement de cils avec teinture. Et toujours faire un service premium. Donc toujours proposer aussi, ah oui mais moi je peux aussi passer en soins et donc faire un rehaussement de cils avec des très très bons produits, des soins qui sont incorporés pendant le rehaussement de cils pour justement euh, voilà vous euh, travailler vraiment ben, et se différencier de la, du coup de la concurrence. Pas simplement faire le rehaussement de cils basique qui peut attirer une certaine clientèle, proposer le service premium avec un soin en plus et donc du coup des rentabilités plus conséquentes et cibler aussi une clientèle qui recherche ce type de soins qui ne veut pas simplement aller faire un rehaussement de cils basique. Donc ça c'est important, ça peut fonctionner pour les épilations. Exemple, vous proposez l'épilation à la cire, basique, un peu moins cher, Et puis vous proposez l'épilation au sucre, qui est un soin, bien plus qu'une épilation, c'est un soin épilatoire au sucre qui va gommer, euh, assouplir la peau, euh, vraiment euh, travailler en plus pour euh, contre les poils incarnés, pour les peaux hyper réactives. Voilà, on est dans un service plus premium. Donc même en épilation, on peut proposer deux types de tarifs de soins. Alors, Missile, qui me dit, je pense que l'on peut faire plusieurs prestations d'embellissement et en le faisant bien, mais cumuler des prestations de soins, faut être experte à 1000% pour faire des soins de peau. Mais voilà, je rejoins exactement ce que j'ai dit finalement avant. Moi c'est pareil, voilà, je vous donne un peu mon ma façon de faire et je suis pressée aussi de savoir la vôtre. C'est que voilà, moi je suis experte euh, du coup en épilation au sucre, donc moi il n'y a que les épilations au sucre par exemple à ma carte. Maquillage permanent, bien évidemment. Euh, je ne fais pas les extensions de cils, etc. Et, mais c'est pas pour ça que je suis contre les extensions de cils. Je ne fais pas les ongles j'adore les ongles, au contraire je suis pour mais je vais plutôt euh, renvoyer mes clientes, j'ai pas peur par contre de renvoyer non plus mes clientes à des instituts qui font les ongles, qui font l'extension de style et qui sont vraiment expertes dans ces domaines, ça me permet de bien euh, coacher, conseiller mes clientes et du coup elles viennent chez moi pour ce type de domaine et euh, chez d'autres clientes et j'ai vraiment pas peur parce que le bon conseil fait euh, que la cliente a confiance en nous aussi et en notre domaine d'expertise. Donc oui du coup euh, maquillage permanent à la carte, je suis euh, vraiment à fond dans les soins visage. Euh, par contre, je fais pas de soins corps, pas de soins massissants, etc. Donc vraiment les soins visage dermoesthétique. Et euh, bien sûr, je propose des prestations c'est que le rehaussement de l'hydragloss euh, qui font partie pour moi aussi de toute façon de la dermoesthétique. Mais c'est des petits soins aussi d'appel et qui peuvent, euh, qui sont d'embellissement et qui peuvent tout à fait, euh, enfin qui restent en tout cas, je l'estime, dans mon concept de départ. Donc voilà. Euh, maintenant... Euh, on verra, hein, je vous dirai, euh, si euh, ma tactique est la bonne. Euh, et je suis toujours à l'écoute, mais vraiment à l'écoute aussi de... J'ai la chance de connaître énormément de monde, que ce soit des nouvelles ou des gens beaucoup plus expérimentés. Et elles me donnent beaucoup, beaucoup de conseils. Et donc, euh, si je peux vous retranscrire leurs conseils et ma petite expérience qui commence, ben voilà, ce sera toujours avec plaisir. Et bien évidemment, j'ai choisi Autour du regard. Alors, c'est... Euh, J'en profite pour dire que voilà, je suis, ok, je suis formatrice chez euh, chez Autour du Regard encore actuellement. Euh, J'ai créé donc du coup mon institut de l'autre côté et je ne proposerai pas à ma clientèle des produits pour lesquels je ne crois pas. Je serais partie, admettons, Autour de Regard ne me plairait pas. Je serais partie d'Autour de Regard. J'aurais créé et j'aurais choisi euh, des autres marques, mais bien évidemment, je peux vous assur assurer que je sais comment on fonctionne, que je sais la qualité de nos produits, et pour moi c'était une évidence, bien évidemment, en maquillage permanent, avec la composition de nos nouveaux produits, en rehaussement de cils, pour moi il n'y a pas mieux sur le marché. Euh, voilà, vous allez me dire euh, c'est logique, mais non, c'est pas forcément euh, logique. Voilà, c'est juste que euh, voilà, pour moi c'était une évidence et que je continuerai, vous verrez, euh, à évoluer avec autour du regard. En plus je sais l'équipe qui y a derrière, je sais qu'elles ont les mêmes valeurs et qu'elles sont exactement aussi dans mon concept euh, au niveau des valeurs et au niveau de la qualité des produits et des protocoles de soins. Alors, euh, alors, prestations d'embellissement, soit être... Oui, oui, oui, oui, Missile qui me dit, ça peut être dramatique, évidemment. Tout ce qui est plus petite prestation d'embellissement, quoique. Euh, pareil, extension de cils, euh, euh, ongles, etc. Ça peut être dramatique si on n'est pas bien formé. Euh, on peut vraiment abîmer. Enfin, euh, euh, oui, ça peut être vraiment dramatique. Donc, pour moi, de toute façon, même sur toute prestation, de un, pour l'efficacité, hein, même les rehaussements de cils, etc., il faut une formation ou être hyper autodidacte et pouvoir vraiment comprendre, en tout cas, comment la technicité et l'importance des étapes. Ne pas vouloir... Euh, euh, voilà, mâcher les étapes parce qu'elles sont primordiales pour un résultat mais aussi pour éviter les catastrophes comprendre la composition des produits enfin pour moi ça fait partie du domaine d'expertise et, et c'est ça qui va vous différencier aussi votre carte de pouvoir argumenter, de savoir ce que vous faites, parfois euh, voilà, on a des appels avec des filles qui font du rehaussement de cils euh, voilà, si c'est vo si votre cas, vous allez peut-être du coup euh, changer et qui ne savent pas comment les produits fonctionnent et, et, et si on, a, on ne sait pas, allez, on se dit oui, le rose pensule, ça fonctionne, c'est facile, etc. Mais pourquoi pourquoi il y a des tout petits détails qui vont faire que votre temps vous allez comprendre Pourquoi d'une cliente à l'autre vous allez tout de suite euh, éviter les erreurs en fait Et obtenir des résultats plus efficaces si vous comprenez comment le produit fonctionne Bah ben oui le produit numéro 1 il ouvre les écailles, j'ai mon poil qui est malléable, je peux le discipliner comme je veux Le produit numéro 2 va refermer les écailles Pourquoi Il faut comprendre pourquoi je dois le laisser 5 minutes chez telle cliente Pourquoi 8 minutes chez une autre ça vous évitera de vous faire une mauvaise réputation, ça vous permettra d'avoir une efficacité autre que la concurrence, ça j'en suis persuadée, parce que vous comprenez ce qui se passe et vous allez pouvoir tout de suite cibler euh, et obtenir le résultat que vous souhaitez. Sans vous poser mille questions, parce qu'en fait on se pose des questions, on ne sait pas, on, on appelle, on, on voit au fur et à mesure et on perd un temps de dingue et on se fait une mauvaise réputation, tout ça parce qu'on on manque d'informations, de technicité... Et, euh, et on n'a pas été chercher l'information. Et ça, ça fait partie de notre domaine. Et c'est ce qui vous permettra d'obtenir, bah déjà, de, de comprendre le concept, l'identité vers laquelle vous voulez aller. D'obtenir une carte qui vous ressemble, qui est dans votre concept. Et de pouvoir argumenter après votre carte. Alors, du coup, ta ta ta ta, je vais un peu plus loin. Alors, faut se lancer si vraiment on en a envie. On m'a toujours dit que la peur n'évite pas les dangers dans tous les cas. Alice me dit, pour la part, le micro-needling marche moins bien, par, mais par contre, les épilations au sucre, ça marche beaucoup. Ok, alors Alice, donc Alice, c'est très bien. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, répondu à ma question concernant, donc euh, ben justement, c'est une prestation qu'on propose chez Autour du Regard. Pourquoi cette prestation fonctionne-t-elle moins bien alors, comme je te connais un peu Alice, je vais me permettre, alors c'est en toute subjectivité euh, ce que je vais dire, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément raison. Mais voilà, donc Alice est, comme Jane, euh, en... donc, esthéticienne à domicile, un concept qui fonctionne, ça c'est certain. Donc Alice est quelqu'un qui veut beaucoup évoluer, qui elle a eu un gros boom, qui s'est fait aider au niveau marketing, qui s'est fait aider là dernièrement euh, au point de vue qu'elle s'est fait aider au niveau de son business. Donc elle a pris des formations pour motiver et booster son business. Si j'ai raison Alice, hein, tu me fais des petits pouces. Et, euh, et donc du coup, par rapport à avant, ben, il y a eu un gros boom et un gros changement. Donc du coup elle a pu investir dans des soins et euh, tu as choisi donc le soin épilation au sucre parfait ça, ça se travaille à froid, il y a pas besoin de chauffer, c'est beaucoup plus facile pour le domicile. Euh, les clients, du coup, on se différencie complètement de la clientèle, donc on crée un concept de soins, et en plus de soins premium. Alice est venue se faire former en rehaussement de cils, en mascara semi-permanent pour l'été, donc parfait. Pour l'été, de nouveau, pour les soins à domicile, ça reste dans un concept d'embellissement. Alice euh, est quelqu'un aussi qui va chercher l'information et qui n'a pas peur de poser des questions, donc ça, très très bien aussi. Et... Euh, euh, donc du coup pour la carte euh, elle ne propose pas les ongles à part quand même le VP hein, le vernis semi-permanent donc ça c'est bien aussi on est resté je vais dire dans l'embellissement sans partir dans le domaine expert euh, des ongles donc ça reste toujours dans un même concept et puis on fait des je pense que tu fais aussi des soins visage, plus manuels, euh, tu as fait le bébé glow, ça a l'air de fonctionner, pareil, hein, c'est un soin d'embellissement, l'été, etc. C'est moins un soin de traitement de fond, par contre le micro needling c'est un soin expert de traitement de fond. Est-ce que du coup, euh, du point de vue budget aussi, c'est un budget supplémentaire par rapport à l'ensemble de ta carte euh, je pense que tu es convaincu par le micro-needling, tu l'as vu toi-même, mais est-ce que la communication, est-ce que le concept que tu as créé, il ne faudrait pas aller chercher une nouvelle clientèle, parce qu'on est, est sur un traitement un peu plus premium, un peu plus luxueux, et un traitement de fond qui se travaille en cure, sur des problèmes importants. Est-ce que du coup, voilà. Est-ce que tu t'es posé la question Est-ce que tu as posé la question aussi aux gens qui t'entourent pour booster ton business Est-ce que soit la communication n'a pas été au rendez-vous Est-ce que tu as peur au niveau budget Est-ce que ça rentre bien dans ton concept Ou faut-il faire évoluer ton concept Voilà, c'est peut-être des questions que, qui vaut la peine à toutes, hein, moi-même aussi, hein, euh, de... Justement d'aller se réfléchir justement sur ce concept. Faut-il faire évoluer le concept Faut-il abandonner le micro-needling Est-ce que ça ne rentre pas dans le concept euh, As-tu peur de communiquer dessus Voilà, tout ça c'est très important. Arrives-tu Est-ce que du tout coup dans ta clientèle, quand tu conseilles les soins, est-ce que tu as une demande justement pour conseiller ce soin Ou au contraire, ben voilà, est-ce est que ce n'est pas la, la clientèle qui n'est pas en rapport justement avec le micro-needing. Donc voilà, petite remise en question de ce côté-là. Alors, euh, Missile, en rehaussement de cils, il y a de bonnes marques qui font des soins en même temps. Ah oui, il n'y a pas que nous, hein. euh, bien sûr, en rehaussement de cils, qui travaillons les soins en même temps. Maintenant, euh, voilà, euh, euh, la différence, c'est qu'on est sur, euh, sur une Nous aussi, on fait évoluer notre marque... Et on a travaillé sur un fast lifting, donc quelque chose qui se travaille, en, qui est express puisque vous allez pouvoir incorporer en plus votre teinture dans le produit numéro 2. Donc vous gagnez en gros 15 à 20 minutes de teinture puisque vous l'incorporez directement dans le produit numéro 2. Euh, on est sur un soin du coup qui se fait express après pour discipliner les cils et qui fonctionne du coup en 5 minutes en concordance évidemment avec avec le soin de, complet de rehaussement de cils, ou vous pouvez travailler la kératine, qui est vraiment un soin assez exclusif niveau autour du regard, qui s'incorpore entre le premier et le deuxième produit, pour justement euh, travailler au cœur de la fibre. Donc euh, voilà, allez rechercher l'information, qu quelle est la marque qui convient euh, au mieux pour vous. Voilà, Nous, on a fait évoluer euh, notamment le temps de pause, le fait de pouvoir incorporer la teinture, et, euh, et du coup, nos produits de soins aussi ont évolué. Donc euh, voilà, à vous de, de voir ce qui vous convient. Alors, je fais les ongles et les j'aimerais me développer. Quoi faire de plus Ah, Nels, euh, très bien, je réponds du coup tout de suite à votre question. Donc vous êtes dans un concept, vous êtes experte en ongles. Alors, ce n'est de nouveau que mon avis, les filles vont peut-être vous répondre aussi. N'hésitez pas à donner des conseils à Nels... Euh, nels BRT voilà pour être sûr de ne pas faire de bêtises euh, donc voilà on est dans un concept donc, d'embellissement donc mais en des soins experts puisque je suppose que vous faites le gel et là pour être rentable euh, voilà, il faut déjà beaucoup de rentabilité hein, parce que euh, les ongles c'est pas franchement ce qu'il y a de plus rentable, euh, tout simplement je vous ai fait un calcul alors c'est pas que je suis contre les ongles du tout encore une fois, pas du tout mais après, je vais vous faire un même calcul avec un appareil. Hein. Donc, je vous ai fait un calcul, les ongles. Alors, les ongles, est-ce que ça peut être rentable à votre carte Je pense qu'en complément, oui, de là à ne faire que ça. Je ne sais pas. Alors, les ongles... On est, Je vous donne des prix euh, des prix normaux à peu près. Hein. Parfois, c'est un peu plus cher. Alors, on doit les couches de primer, le, le temps hein, de, de, de bien travailler l'ongle avant, évidemment, de poser vos produits. On doit mettre une base, on doit mettre des couches, des épaisseurs, on doit mettre des couleurs, on doit mettre un, un finish pour que ce soit bien brillant, on masse, on met une crème de soin, etc. Donc ça, c'est énormément d'investissement produits au niveau du coût de revient. Il faudrait vraiment calculer. Je pense que ça va être énorme. Évidemment, ça dépend d'une marque à l'autre. Euh, donc il faut 10 000 couleurs hein, parce que votre cliente, s'il y a trois couleurs dans votre institut, elle ne va pas vous considérer que vous êtes experte. Elle va aller voir ailleurs, celles qui euh, justement ont des couleurs euh, de nouveauté à chaque saison. Euh, votre prix, on est quoi à 70, 70 euros. Euh, avec un temps de combien 60 minutes, je suis optimiste. Je pense qu'on est plus au niveau de 90 minutes. Où est votre rentabilité là-dedans Je ne sais pas. Donc euh, voilà, à vous de faire un calcul. Euh, quand on compte tout ça, franchement, au niveau rentabilité, on sait que les ongles, c'est pas le soin qui est le plus rentable. Maintenant, c'est vrai que ça attire les clientèles. Et quand on aime faire ça, je comprends totalement qu'on fasse les ongles. Du coup, il faut agrémenter tout à fait votre carte. Le rehaussement de cils, pourquoi pas Les épilations, ongles épilation, ça va très très bien ensemble. C'est des, euh, des soins experts qui vont justement... Euh, euh, bah voilà, il y a quand même toute une technique hein. on n'épile pas n'importe comment, ça c'est sûr mais les épilations euh, clairement bah, c'est une demande pour tout le monde ça va être l'été euh, c'est quelque chose qui demande un entretien où les clientes sont routinières elles vont revenir faire leurs ongles leurs épilations donc les rehaussements de cils c'est certain les épilations, euh, dans ce concept je pense aussi, bah, après les concepts ils peuvent vraiment évolué mais il y a les, les pédicures, les pédicures spa, c'est la mode euh, vraiment des petits fauteuils là qu'on met, euh, qu met dans des open space. Euh, enfin, moi, j'aime bien parce que je, je crois que je vais le faire pour les pédicures euh, médicales parce que du coup, moi, je suis plus dans le médical. Mais euh, où elles prennent leur bain de pied, elles peuvent être à deux, on fait deux bains de pied l'un à côté de l'autre, elles viennent entre copines, etc. Euh, voilà, ça, ça peut être très sympa, l'embellissement des pieds. Du coup, vous avez les mêmes couleurs pour les pieds. Euh, je pense que, voilà, les, la beauté des pieds, vraiment faire un concept wellness avec un gommage euh, il existe euh, je, je trouve ça génial moi je connaissais de la marque Alessandro euh, des bottes des bottes où vous... En fait, elles sont doublées. Dans le doublon, vous mettrez de l'eau chaude. Donc, ça vous évite tout le concept paraffine. Vous mettez de l'eau chaude, ça descend en dessous de la première chaussette. Il y a la deuxième chaussette qui est remplie de, de, de, de beurre, de masque, en fait, pour les pieds. Et du coup, euh, entre les deux, donc dans le doublon, il y a l'eau chaude qui euh, va du coup... Euh, fondre le masque et, euh, et voilà et du coup ça fait tout un wellness pied et ça ça fonctionnait super bien moi j'adorais personnellement qu'on me le fasse euh, voilà ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas souvent et qui est vraiment fantastique il euh, ya le bro lift les, les soins éphémères restructuration sourcils c'est quelque chose de formidable vous avez peur hein, parce que vous dites oh le bro lift ça fait un peu loup-garou mais non pas du tout quand c'est bien fait quand c'est bien courbé c'est très très joli moi, je vois bien, j'ai de l'allemand, il y a l'hydragloss. L'hydragloss, ça fonctionne avec votre concept de soins, d'embellissement. OK, c'est un traitement, mais il y a aussi ce concept d'hydrater. L'élève, c'est au goût du jour. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, encore Le bébé glow, c'est de l'embellissement aussi. C'est des soins éclats. Euh, après... Euh, c'est pas un effet make-up, hein. Euh, donc, plutôt partir, oui, aussi sur les make-up, les bronzages, euh, là, pour l'été. Euh, je vous donne un petit truc mais Markyban Markyban les filles, enfin je peux pas faire de pub ou quoi mais euh, moi j'ai je suis partie sur un concept, je ne veux pas une cabine euh, où euh, on fait bronzer euh, la cliente donc on fait le spray tan, c'est fantastique hein le spray tan c'est pas la question mais c'est toute une cabine qu'il faut déjà il faut, faut avoir de la place parce qu'il faut une cabine qui ne passe que ça et la cabine je vous assure, hein, moi j'ai travaillé en institut elle était dégueulasse et moi ça me... Ça, ça va pas parce que l'aérosol, ça part au plafond. On a beau nettoyer, on nettoye les fenêtres et tout ça. Après, chaque cliente, c'est hyper chiant, c'est hyper contraignant. Et euh, donc, j'étais contre ça. Mais alors, j'ai trouvé euh, le produit parfait. Et voilà comment, moi je l'ai mis en place chez moi. Donc, euh, c'est une bombe. Le Marquis Ben c'est un aérosol une petite bombe comme de lac hein, et vous avez un gant en microfibre et alors moi ce que je conseille et je fais vraiment avec mes clientes et je pense que là j'ai déjà quelques rendez-vous, ça a bien fonctionné là euh, voilà je suis pas maquillée du tout ah ben j'ai euh, le marque sur le visage donc en fait c'est un spray que vous allez vaporiser par exemple sur la cliente vous allez vous pouvez la coucher sur votre table hein, vous mettez une, euh, quand même une housse de protection et vous allez vraiment travailler voilà les zones en pulvérisant mais du coup juste local et puis vous allez passer à avec le gant pour être sûr voilà d'obtenir un bronzage uniforme ça pas euh, ça vous permet ben, voilà de le faire même dans votre pièce euh Habituel, ça n'en ne, met pas partout, euh, et alors la cliente ça, ça se garde 5 à 7 jours. Et moi, ce que je conseille, c'est tout de suite je parle à la cliente du kit qu'elle peut faire chez elle-même et je lui explique en fait en, en cabine comment elle l'applique. En fait, et du coup, elle repart avec sa bonbonne tout le temps, elle repart chaque fois avec sa bonbonne, euh, son aérosol, son gant pour euh, une soixantaine d'euros. La grande bouteille c'est 60 euros, je crois que la petite c'est 40, le kit complet c'est 40, donc euh, c'est tout à fait des soins que vous pouvez mettre en place sans problème et là pour l'été bien évidemment et je vous dis moi j'adore hein, c'est fantastique euh, moi là j'en ai vraiment besoin parce que j'ai une peau très blanche et, euh, et je pense que ça va enfin moi je le vendais comme des petits pains dans mon ancien institut, j'en avais vendu une année, je faisais ça après chaque épilation j'offrais moi le, juste les jambes et j'en ai vendu 260 toute seule en, sur la 260 bouteilles sur euh, ouais on va dire 5-6 mois, quelque chose comme ça donc, là, je me doute que ça va fonctionner. Donc, vous faites l'application, vous faites payer. Hein, c'est 25 euros, par exemple, le corps. Vous appliquez le produit, vous lui montrez comment ça fonctionne. Elle repart avec son kit à 40 ou 60 euros. Voilà. marc les filles, notez. Alors, j'ai deux clientes qui sont venues dans mon studio récemment et elles avaient... Donc, c'est Missile qui me dit. Hein. Et elles avaient... Alors, pardon, je, suis... je ne sais pas lire, mon avis. J'ai deux clientes qui sont venues dans mon studio récemment et elles avaient... Être faire un rehaussement. Donc, à mon avis, elles avaient voulu faire un rehaussement pour l'une et un rehaussement bro lift pour l'autre complètement raté. Cils cramés, cassants. Ah Ah, bah ben oui, mais là, du, de nouveau, euh, les sourcils déjà, les cils. Alors les combos j'adore, ça c'est hyper rentable pour votre institut, ça fonctionne très bien chez moi, ça fonctionne toujours. Elles prennent jamais un rehaussement de sol ou un browlift seul, elles prennent des combos avec l'hydraglosse, etc. C'est fantastique les combos, c'est hyper rentable. Alors complètement cramé ben, c'est au niveau du temps de pose, il faut faire très attention parce qu'on on est avec euh, du cellophane, donc euh, ça ouvre tout de suite les écailles. Il faut faire très attention aussi de ben, justement de pouvoir jongler, surtout avec nos produits qui sont hyper rapides, de pouvoir jongler entre le rehaussement de cils, le browlift après, euh, bien, bien mettre les temps de pose. Etc. Donc oui, ça peut être catastrophique si on ne le fait pas de la bonne manière, ça c'est certain. Par contre, ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'il faut travailler avec le beau repair. Le beau repair, en fin de soin, il va réparer tous les cils, il va assouplir et il va vraiment euh, discipliner le poil comme vous l'avez mis en niveau bro lift. Maintenant, comme je vous dis, il y a toute une formation à respecter, un protocole à respecter au niveau des temps, ça c'est certain aussi. Alors, coucou, responsable, j'aimerais me développer. Donc, euh, Nels, BRT, je vous ai répondu normalement. Hein. Sourcil, idem, effectivement, comme tu le dis, dans tous les cas, il faut bien connaître les produits et les techniques. Hein. Oui, tout à fait. Les types de cils, poils, c'est important pour éviter les catastrophes. Ah hein. Oui, oui, oui, c'est certain. Euh, je vous prends, par exemple, mes cils. Hein. Donc là, j'ai pas de maquillage, très bien, vous allez pouvoir les voir. Euh, j'ai pas de mascara, j'ai de la chance d'avoir un cil hyper noir, un sourcil hyper noir, hein, malgré que je suis blonde. C'est vraiment euh, couleur de cheveux naturelle, enfin j'ai fait un peu de mèche, mais c'est ma couleur de cheveux. Et j'ai tout qui est très très noir, mais du coup j'ai un cil hyper épais. Et euh, Lise, qui est notre experte en rehaussement de cils, m'a dit, m'a fait des tests pour dire, bah, « Ben toi t'es un peu hors norme, parce que nous on est entre 5 et 8 minutes pour le temps de pause. et moi par exemple, ben bah, voilà ». Euh, après une fois, elle a compris que elle a très très vite compris que chez moi, ça ne fonctionnerait pas avec 8 minutes et qu'il fallait aller au-delà au où elle donne un petit coup de boost justement en mettant le cellophane. Donc euh, nous, on vous donne des lignes de conduite, mais voilà, il y a toujours euh, justement ou des styles qui vont être plus fins que la normale où il faudra peut-être laisser que 4 minutes. Enfin, voilà, il faut vraiment s'adapter. La ligne de conduite, elle est là, mais il faut comprendre. C'est pour ça que je vous dis l'importance de comprendre qu'est-ce qui se passe on ouvre les écailles, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut engendrer, si euh, il faut aller chercher l'information, si je respecte pas mes temps de pause, qu'est-ce qu'il qu va y avoir Juste un peu le poil asséché ou il va être complètement cramé et du coup le résultat sera pas là. Donc ça c'est très très important en effet, missile. Euh, alors euh, Jane, je pense que qu'on fait un peu pareil Alice. Ah ben voilà, super, donc vous n'êtes pas la seule. Oui, je pense que c'est le prix. Oui, oui, Alice, je pense que du coup, par rapport à ton concept, ça peut faire très peur. Je pense que toi-même aussi, tu as peur du prix, j'en suis même certaine. Et donc du coup, tu n'oses pas le proposer ou tu vas le proposer, mais tu sais, le visage il parle. Oui, donc le micro c'est 150 euros. <rire> J'exagère, c'est caricaturé, hein. mais on se met à la place des clientes et il faut pas. Faut pas le portefeuille client, il faut pas, et donc euh, ça peut rentrer dans ton concept. Euh, c'est juste que euh, il faut que tu l'argumentes, il faut que tu, toi-même, tu sois convaincu, et euh, et c'est vrai qu'on est en traitement, donc il faut aller chercher une autre clientèle que ce que tu as déjà. Ça j'en suis persuadée. Alors, coucou, je fais des ongles, heureusement de j'aimerais me développer. Désolée, Nels, BRT, tu m'as dit plusieurs fois, je suppose que... Peux-tu me confirmer que j'ai bien répondu à ta question Alors, Jane, tu fais quoi comme prestation Ben oui, c'est intéressant, Jane. C'est vraiment super. Ah, merci les filles, c'est top. J'ai encore plein de choses à dire. <rire> j'ai encore plein de choses à dire. Alors, je voulais vous faire un exemple, du coup. Euh, ça m'intéresse. J'irai voir sur votre site. Ok. Euh, c'est vraiment le marquis ban, je suppose Jane. C'est le prix qui bloque les personnes maintenant. Peut-être la cible de nouvelles clientes. Ok, on est d'accord, Alice. C'est pour ça que je fais du vernis semi permanent. Bah oui, ça, c'est le vernis semi permanent. Moi, je le fais pas parce que ça rentre pas dans mon concept. Mais dans le tien, pourquoi pas Je fais que du semi. Ben bah, voilà, Jane épilation en sucre c'est la vie, oh oui, oh mon dieu, mais les filles, l'épilation en sucre vous devriez toutes faire, ça rentre dans tous les concepts, avec pourquoi pas la cire comme je vous ai dit, la cire c'est un prix basique, ça, c'est expérimental, c'est express, donc euh, du coup ça convient à une certaine clientèle qui a besoin de, de, de rapidité, de, de plus petit prix Et l'autre qui a besoin de ce service premium en épilation, elle recherche ça L'épilation sucre c'est la vie, on est d'accord Je fais des soins à la paraffine aux pieds, mais oui c'est super Mais euh, Alessandro là, je suis quand même en train, je, moi je suis en train de rechercher une... Euh, une gamme, comme je vous ai expliqué, comme Alessandro, il faut que je vois si... Alessandro, il faut que je vois un peu si ça évolue Alessandro, parce que du coup, il euh, y a peut-être d'autres gammes à aller voir, mais ce système de bottes là pour le... les filles qui font du domicile, c'est rapide. Enfin moi, le... la paraffine un hein, domicile, c'est quand même compliqué. Donc ce système de bottes, les filles allaient le rechercher. J'ai pas encore pris le temps pour moi-même parce que euh, ben, je suis en travaux pour l'institut et je suis en période de transition, mais euh, je vais trouver la gamme et je vous ferai part. je vous ferai part de ça. Euh, de nouveau je reviens sur, euh, sur les rehaussements, les brolifs, tout ça c'est des soins qui rentrent dans tous tout, tout, tout les concepts Ce serait dommage de ne pas proposer euh, le brolif et le rehaussement C'est dommage, c'est vraiment une perte, il y a vraiment la clientèle pour Et, euh, et un, voilà, ça rentre dans tous les concepts oui, et c'est naturel l'hydragloss. Jane, tu fais l'hydragloss Peux-tu me dire si tu fais l'hydragloss Ma collègue, donc Elodie me dit, ah coucou Elodie Ma collègue, sa cabine spray elle allait carouage pour la nettoyer. <rire> c'est pas étonnant. J'ai plein de filles qui font le spray parce qu'elles ont dit, ben bah, c'est bien, il n'y a pas trop de chez la concurrence. Et c'est vrai, et ça fonctionne, c'est génial pour partir en vacances. Euh, de nouveau, nous, on faisait le spray comme je vous dis, et on avait les bouteilles de Markiban donc... Euh, je lui expliquais après le tan comment fonctionnait le Markiban. Elle repartait quand même avec. Pour celles qui ont des cabines, mais encore de tan. mais voilà, Markiban revente après le tan. Alors, euh, donc moi mon concept euh, sans. Il n'y a pas de cabine. Et, euh, et je connais Alena strassen ils le font aussi. Donc si vous recherchez, vous êtes du Luxembourg, vous recherchez un institut qui fait euh, ce genre de prestations Markiban, justement, elles font euh, tout un concept, elles font gommer, elles gomment la cliente, elles la font passer à la douche. Et puis elles appliquent euh, le spray euh, Markiban. Et du coup, la cliente repart euh, et sans avoir tout ce concept de cabine. Et franchement, c'est un super conseil. Je Enfin, franchement, je vais vous dire, je comptais déjà le faire comme ça. Mais quand j'ai entendu Aléna et qu'ils m'ont dit que ça fonctionnait bien, ça m'a conforté aussi dans mon idée. Alors, quand j'ai fait ma formation, j'ai jamais appris avec le cellophane. Non, Jane, comme je le disais, euh, on, normalement, on ne fait pas avec du cellophane. Pas du tout, il ne faut pas pour le rehaussement de cils, hein, parce que pour le brolift, il faut. Mais il n'y a pas besoin du cellophane. Mais à certains moments, euh, pour certaines clientes, voilà, il faut adapter. Et donc, moi, j'étais une de ces clientes où, euh, voilà, Lise, elle me met le produit. Euh, par exemple, parce que, comme je vous dis, l'épaisseur des cils sont incroyables. Je suis en train de, de m'envoyer des petites fleurs, là. Mais, euh, mais donc, l'épaisseur, c'est vrai, franchement, des cils et des sourcils sont incroyables chez moi. Et donc, du coup, elle m'a dit, eh ben, on va tenter comme ça. Donc, elle m'a mis, en fait, pendant, je crois, c'est 6 minutes sans cellophane. Et euh, les 2-3 dernières minutes... Euh, du coup, avec cellophane pour essayer vraiment de, de bien chauffer mon cil qui est tellement épais qu'il a du mal à s'ouvrir. Donc voilà comme quoi, euh, ben, bah, lise, elle est experte, elle connaît son produit et elle s'est adaptée à son protocole. Elle s'est réadaptée pour moi parce qu'elle elle a dit « Mais il faut que je comprenne pourquoi. Bah, » Elle a très très vite compris. Hein. Donc on l'a fait une fois comme ça on pour tester le fast lifting. Ça fonctionnait pas. Bah, « Ben oui, elle me dit « T'as une épaisseur de dingue. » Et hop, elle s'est adaptée. Elle a dit « Mais on va faire ça, ça, ça. » Mais pourquoi Parce qu'elle elle comprend. Elle dit... Elle a compris comment le produit... Enfin, elle sait depuis longtemps comment le produit qu'on fonctionne. On a lancé les fast testing déjà depuis un an, je pense. Et donc, du coup, euh, voilà, simplement, elle s'est adaptée. Les lignes de conduite, elles sont là, mais il faut vraiment... Plus vous comprenez ce qui se passe dans la peau, dans vos cils, etc., plus vous savez adapter. Vous avez sans doute plein d'exemples comme ça, où on vous a donné une ligne de conduite. Mais pour, là, vous avez une cliente en tête là qui revient elle dit, ouais, là, j'ai dû faire autrement. J'ai dû faire autrement, j'ai pas le choix. Donc voilà. Ben Moi, je suis la cliente où Lise a dû faire autrement. Et Lise, en connaissant ses produits, a pu totalement la deuxième fois adapté. Et du coup, j'ai eu... Là, ça fait euh, cinq semaines. Ils, sont... Ils commencent à redescendre. Mais euh, du coup, j'ai eu des cils de dingue. Merci, Lise. Alors, c'est super, ça. Quand j'ai fait ma formation, voilà, c'est fait. Avec le cellophane, c'est bien, mais il faut faire attention. Exactement, mes Cils. Donc, comme je le disais, surtout pas faire de cellophane euh, quand il n'y en a pas besoin. Moi, je suis l'exception. Hein. Mais voilà, c'est bien de de le savoir qu'il faut s'adapter, c'est vraiment ça que je vous expliquais euh, dans la connaissance de ses produits, la connaissance de sa carte, et du coup, tout ce que vous vendez, se, ça se met automatiquement. Alors, nanana, je vais un peu plus loin, c'est génial, je ne connais pas. Allez les bottes <rire> Mais non, j'aimerais... Donc, je lis euh, en même temps. Hein. Non, mais j'aimerais bien le faire. Je suis désolée, je dois partir. Merci beaucoup, je trouve ça très intéressant. De toute façon, on peut revoir tout ça euh, en replay, les filles. Marc Iban, c'est ça Ouais, c'est comme ça, exactement. Bouteille noire, concept très sympa. Enfin, j'adore. Ok. Coucou, les filles, pour qui celles qui nous rejoignent. Donc, on est sur euh, le développement de votre carte. Que vous soyez nouvelle ou ancienne, votre carte peut parfois complètement... Euh... Ben partir en live et donc on vous perdez votre concept. Et comme je me le dis, euh, vous pouvez être dans un certain concept, avoir euh, investir dans un, un nouveau appareil en disant « mais ça va fonctionner » et hop, il reste dans le placard et vous comprenez pas pourquoi. Et je pense que tout ça est lié à votre carte, donc votre concept et votre identité. C'est bien de savoir que pour les pays il faut mettre du cellophane. Attention, euh, je, je tempère mes propos, je revois mes propos, euh, je répète que... Euh, que le cellophane, elle l'a vraiment mis en fin, tout en fin de, de soin. Elle a laissé tout sans cellophane et les deux, trois dernières minutes, elle a remis le cellophane pour essayer justement d'ouvrir un peu plus les écailles. Donc attention, pas cellophane tout le temps. Enfin voilà, rediscuter avec Lise de tout ça, mais euh, c'est c'est un peu l'exception hein, quand je parle de cellophane. Alors, euh, autre exemple, je reviens sur les périodes... Ah oui, les périodes... Pour être rentable, les périodes creuses ça n'existe pas, évidemment là on rentre dans une belle période, c'est vrai que c'est une période pour nous qui fonctionne, mais vous allez euh, rentrer en septembre, octobre, novembre où on se dit bah, « avant les fêtes c'est un peu plus creux, ça ne doit pas exister dans votre institut, euh, il faut simplement justement euh, continuer à faire évoluer votre concept ». Donc euh, je ne sais pas, euh, quel exemple? Ben voilà, vous faites un concept où le micro-needling, euh, où vous faites du maquillage permanent. Le maquillage permanent, ben, l'été, vous en faites moins, donc vous proposez d'autres choses, du mascara semi-permanent, du rehaussement de cils, parce que le masque, le, le maquillage permanent, c'est pas la peine. Pareil, le micro-needling, du coup, vous ne l'avez pas proposé l'été, parce que. Euh, ben voilà l'été de nouveau au niveau du post-traitement c'est pas conseillé du tout. Euh, ben voilà on arrive à l'hiver, hop, allez c'est le moment pour préparer votre été prochain, on relance tout, toutes les cures, on fait ses, son maquillage permanent, etc. Donc euh, voilà, euh, c'est pas des soins à oublier, c'est pas parce qu'on les met un à moment, un moment donné sur le côté parce que on relance un concept pour l'été, que les concepts d'hiver, on doit oublier tous ces soins. Donc euh, voilà, surtout ne pas mettre de côté toujours c'est vous qui êtes. Maître de votre identité, de votre concept et de votre carte. Moi, les rossements j'adore, mais ici, dernièrement, je n'ai pas eu de résultat de fou. Un peu déçue, pourtant, j'utilise maintenant les pads courbure L. Alors, Elodie, on ne va pas partir sur, du coup, ce sujet-là, mais c'est très important de me le notifier. Je vais en faire part, à Alice, mais je pense que tout est une question. Parce que les, enfin, les fast-lifting, euh, j'en suis plus que convaincue, mais je sais qu'il est très important d'avoir un protocole à respecter. Et vous verrez que des petits détails qui font toute la différence. Donc là, Elodie, euh, revenez avec nous en message au-delà du live. Elise, se fera un plaisir de vous rappeler et de voir avec vous les détails qui vont faire la différence et les résultats pour obtenir des résultats de fou. Parce que vous ne pouvez obtenir que des résultats de fou avec nos passés Alors... Euh, oui, je voulais faire un autre exemple au niveau des donc des prix de la rentabilité. Alors je parle des ongles parce que je veux pas mettre les filles vous dire non les ongles c'est pas rentable comme je vous ai dit c'est une question de concept. Euh, autre exemple moi qui suis justement en soins visage je vous ai fait un autre exemple. Vous avez un appareil de soins visage investissement 15 000 euros. Coût de revient par soin 13 euros. Temps de prestation 75 minutes donc 75 minutes. Vous ne vendez aucun produit. Bon, ça, c'est un problème aussi euh, au niveau de la vente. Coût du soin, vous le mettez à 90 euros. Comment voulez-vous que ce soit rentable Ça ne peut pas être rentable. Vous allez vous, vous flinguer, mais total, puisque j'ai fait mon petit appareil, mon petit calcul. Donc, 15 000 euros en 5 ans. Si vous faites un emprunt sur 5 ans ou un leasing sur 5 ans, vous êtes à 250 euros par mois. Vous faites 10 soins plus ou moins par mois. Ça, c'est, on va dire, euh, un peu la norme, on va dire. Euh, tant mieux si vous en faites plus, hein, mais un minimum on va dire de 10 soins. Donc votre coût de revient par soin est de 25 euros, plus 13 euros de coût de revient, plus euh, 75 euros si on travaille à 1 euro la minute, plus les charges, électricité, eau, euh, machine à laver, euh, j'en passe et d'autres. Vous êtes à 125 euros, vous n'êtes même pas encore rentable et vous demandez à la cliente 90 euros. Comment voulez-vous être rentable Pareil, soin visage, si on ne met pas les prix, le temps, qu'on prend trop de temps, qu'on qu n'est pas dans ce concept, qu'on ne fait pas attention, on n'est pas rentable à la carte. Et ça, pourtant, vous avez peur de mettre des prix. Moi, personnellement, voilà, euh, ça, c'est un peu mon calcul à moi pour euh, l'oxygénéo, voilà, un appareil. Euh, je suis à 150 euros le soin. Voilà, et je le vends. Donc, euh, n'ayez pas peur au niveau... C'est vous, votre vie, vous allez. Vous allez le mettre de côté, dans un an, vous aurez dit, mais c'est pas possible, cet investissement, il est pas rentable. Pourquoi chez moi il n'est pas rentable Et pourtant, euh, et la concurrence, euh, elle met des prix comme ça, une centaine d'euros pour les soins à visage. Ah, mais oui, mais non, enfin non, non, ça ne peut pas être rentable. Vous avez vu mon calcul, c'est pas rentable. Vous êtes dans un service premium. Euh, proposer une autre gamme de soins, des soins visage, voilà, j'ai des soins visage manuels, du coup, qui s'adapteront à la clientèle, qui n'a pas les prix pour mettre 150 euros, mais vous attirez une bonne clientèle à 150 euros le soin, et vous allez me dire, moi, je suis en Belgique, hein, France-Belgique, allez, peut-être vous allez mettre 139, 140 euros le soin, mais faites attention à votre rentabilité, les filles. c'est pour vous, euh, faites des bons choix dans votre concept. Donc, n'importe quel soin, finalement, peut ne pas être rentable, c'est ça que je veux dire aussi. Alors, voilà les filles, j'ai... Euh, donc il est important, je vous dis, une phrase qui est très importante. Euh... La cohérence et l'identité de votre institut est en équilibre avec qui vous êtes et votre savoir-faire. On ne peut pas travailler sur tous les domaines. On ne peut pas faire du maquillage permanent, être experte en ongles, être experte en une extension de cils. Vous allez faire du fourre-tout, vous allez faire n'importe quoi. Vous ne pourrez pas mettre en plus autant d'argent dans tous les produits, donc vous aurez pas de bons produits. Vous allez perdre en efficacité, vous allez perdre votre clientèle à... Sur le moment, oui, ça va peut-être faire un gros boom parce que votre carte peut-être est attirante, mais dans la longévité, vous allez, voilà, je pense en tout cas que vous allez nulle part. Voilà. Après, moi, je me suis fait coacher aussi. Euh, euh, voilà, on a la chance aussi d'avoir Sandra euh, euh, qui est coach mindset, euh, qui booste votre business, et c'est vrai que voilà, elle aide à me conforter aussi dans tous ces choix et euh, et toute cette part de risque en fait qui n'en est pas. Mais c'est clair, brader vos prix, ça peut être catastrophique pour vous, pour votre clientèle, pour la longévité de votre institut. Voilà. Euh, je reviens aussi, je conclue un petit peu hein, là. Donc, euh, mise en beauté qui me dit, on ne peut pas être experte en tout. Euh, c'est comme pour les restos avec trop de choix. Voilà, merci. Les restaurants, je reviens avec les restaurants, tout à fait. Euh, aller dans un restaurant qui fait pizza, frites... Frites, c'est en Belgique, mais nous, euh, les frites, faut être expert. Hein. Euh... Donc euh, aller dans un restaurant qui fait tout, euh, c'est pas possible d'être bon dans tout, à moins d'avoir plusieurs cuistos, de plusieurs cuisines, hein, là je dis pas de nouveau, mais seul euh, c'est impossible d'accomplir et d'avoir des bons produits et euh, d'avoir trop à la carte, c'est pas bon, c'est pas gage de qualité, donc euh, c'est sûr, il vaut mieux restreindre, mais pas trop non plus, sa carte pour pouvoir attirer quand même une clientèle suffisante et rentable et euh, compléter vos agendas, mais on est d'accord, on ne peut pas être experte en tout. Alors, je reviens sur l'idée aussi dans votre carte, important les filles, donc les combos. Donc, jumeler plusieurs soins, faire des soins passerelles. Vous pouvez aussi bien passer d'un soin visage à l'hydragloss. Euh, combiner les deux dans un même soin, faire une cure avec, en, en commençant avec plusieurs soins, plusieurs gammes, commencer par un peeling noon, enfin je sais pas, un peeling, moi je fais les peeling noon, faire ensuite euh, un, deux, un ou deux soins avec des appareils, ensuite passer euh, aux soins euh, euh, manuels de votre gamme, je sais pas, Sisley, euh, Phytomer, euh, je sais pas ce que vous utilisez, euh, euh, Maricor, etc. Donc combinez vos soins euh, diversifiez vos soins, faites des soins passerelles. N'habituez pas votre, votre cliente aux mêmes soins. Sa peau n'a pas besoin d'habitude. Euh, elle ne connaîtra pas les autres soins de votre carte si vous lui faites tout le temps votre soin à marie Toujours la même chose, etc. Vous restez dans une routine, ça devient fade. C'est pas ni pour vous ni pour elle. Sa peau s'habitue, tout est fade. Les résultats sont fades. Non, vous avez 3-4 soins à proposer. Allez, on fait un package euh, cette fois-ci, Madame Lambert, j'aime bien Madame Lambert. Cette fois-ci, Madame Lambert, allez. On va faire un petit peeling. Là, on arrive à l'été. Juste avant pour préparer votre peau. Renouveler un petit peu. Puisque les peelings, on va pas pouvoir les faire pendant l'été. Donc, euh, en tout cas, ça dépend quel peeling. Euh, mais euh, voilà, tel peeling, vous n'allez pas pouvoir le faire pendant l'été. Le micro-needling, c'est maintenant. Euh, avant l'été, on va faire un micro-needling. Et puis, on partira sur le soin manuel Marie-Corps. Et puis, sur le soin éclat. Parce que vous allez avoir un mariage. Voilà, diversifiez. Dynamisez votre institut. Soyez passionnés pour vous, pour la peau de votre cliente, pour votre client trouver, voilà, donc ça c'est important donc de faire des combats et alors ensuite comme je vous ai dit, chaque fois un service de base pour les épilations, pour euh, votre haussement, pour euh, les soins visage, des services basiques pour attirer la clientèle et puis des services premium pour les clientes qui en ont besoin qui recherchent ces appareils, qui recherchent euh, cette crème à 500 euros euh, là de nouveau les filles et hein, il faut, il faut allez je vous prends Ok, je suis peut-être bonne vendeuse, etc. Mais je, je... Je suis bonne acheteuse, donc je suis bonne vendeuse. J'irai quand même pas... mais J'ai pas de budget pour mettre 500 euros dans une crème, mais il y a des clientes qui ont le budget, les filles, et si elles vont pas chez vous pour acheter la crème à 500 euros, elles l'iront acheter à Paris XL parce qu'il y a Sisley, parce il y a... Euh... Il y a la prairie parce que ça a l'air d'être la dernière. Il y a ce type de clientes. Elles ont besoin, je ne dis pas que vous devez avoir 15 crèmes à 500 euros, mais en avoir une, c'est important. Je vous prends de nouveau mon expérience. J'ai travaillé à l'institut avant de venir ici, en Belgique. On avait la gamme Sotis. Ils sortent la crème à 500 euros. Ils disent, mais non. Tout le monde en formation dit, mais non, jamais, je vendrai ça, à jamais. Et je dis, si, c'était mon challenge. Je... Je voyais les actifs de cette crème, j'y croyais quand même à cette crème, même si je pense en effet que le budget est, est prestigieux et que oui, je pense pas qu'elle vaut clairement 500 euros. Mais il y a des clientes pour, j'en ai vendu 11 en un an. Donc euh, voilà les filles, il euh, y, y a moyen. Et il y avait la clientèle pour, et ses clientes elles ne voulaient plus d'autres crèmes. Et pourtant, je pense qu'à un moment donné, il faut passer, il faut revenir peut-être à une crème à 300 euros, hein, il faut pas tout le temps non plus habituer sa peau à la même crème. Mais elles, j'en ai vendu. Elles avaient besoin ces clientes de ça. Elles n'auraient pas pris une crème à 100 euros parce que ça, voilà, ça leur convient pas. Euh, ou elles avaient pris au début. Elles ont besoin de se voir évoluer et elles veulent la dernière génération de crème. Donc voilà, euh, ça c'est très important d'avoir le service basique, le service premium pour attirer cette clientèle premium qui vous fera gagner votre, euh, qui fera de votre institut une rentabilité. Je prends encore l'exemple aussi, euh, la cliente elle vous dit oui, je suis séparée de mon mari, etc. Oh là là, la cliente elle n'a pas de budget, etc. Mais qu'est-ce que vous en savez Son mari lui offre peut-être une bonne pension pour ses enfants, elle gagne peut-être très bien sa vie et elle va venir euh, et elle a envie de faire tout sur votre carte en fait. Et c'est vous qui allez mettre les barrières et elle va aller ailleurs, là où la personne ne lui mettra pas de barrières. Donc voilà, ça a l'air magique, ça a l'air facile, mais. Enfin franchement, euh, moi ça vient d'être nouveau l'Institut et là je suis boostée comme tout. Enfin, J'espère que je vous transmets tout ça parce que franchement, euh, ben voilà, moi j'ai ces soins premium et en fait je vends plus de soins premium que des soins basiques. Les clientes elles viennent pour le soin basique, je dis finalement j'ai un peu de temps parce que j'ai un peu de temps, parce que mon agenda n'est pas encore rempli, c'est tout nouveau, ça fait un mois. Donc, euh, et alors elle, elle me dit « ah oh, oui, oui, oui euh, on va faire le, le premium <rire> ». Je lui dis, j'appelle pas après même, j'appelle tel soin parce qu'il sera plus adapté à votre peau. Mais vraiment, je le vois bien, je le vois, je, je vends bien. J'ai pas peur de vendre, j'ai pris une gamme, voilà, moi, il y a, le nettoyant, il commence à 48 euros. Après, c'est plus qu'un nettoyant, les filles, c'est pas un simple nettoyant, c'est presque déjà un soin. Voilà, mais, euh, et mes crèmes euh, varient euh, entre 100, 140 euros. J'ai n'ai pas encore une crème à 500, mais sans doute que je vais rentrer une gamme, euh, euh, une autre gamme. Mais là, j'ai pris une gamme, j'en suis convaincue, j'ai été en formation, ces produits, je suis sûre que c'est les meilleurs du marché. Et donc, du coup, je les vends. Voilà, je les vends. Et, et elles ont confiance en moi, et mes produits ils sont bons, donc elles auront le résultat en plus. Donc, elles s'en foutent de payer 140 euros si elles ont le résultat. Si elles payent 140, mais qu'elles n'ont pas les résultats, c'est sûr euh, « Merci, Sophie. En t'écoutant, je me rends compte de mon problème et que les barrières, c'est moi qui les mets. » Ah, oh, les filles. Les filles, franchement, je crois que je serai coach de vente je... parce que je crois en ce que je dis. C'est vrai. Je l'ai vu. J'ai travaillé pendant des années. J'ai travaillé avec Sisley et j'adorais Sisley. J'étais convaincue. Du coup, moi, j'ai été m'acheter des produits Sisley. J'étais toute étudiante. Je voulais les produits Sisley. Je savais qu'ils étaient bons. » Et euh, j'allais en formation, j'avais une, une, une dame qui était incroyable en formation, Chantal, un jour, si tu m'écoutes, euh, merci, parce que euh, si je suis devenue bonne formatrice, c'est à elle. Je, le jour où je l'ai vue en formation, j'ai dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. Et donc, euh, et je ne me suis pas mis de barrière. Moi, de nouveau, je suis bonne acheteuse, donc moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait, de mettre 140 euros dans une crème. Moi, je n'ai pas le budget pour l'instant, mais plus tard, quand je l'aurai, je le mettrai. Donc, je me mets... Pour l'instant, moi, je ne vais pas mettre 140 euros dans une crème, mais je sais déjà que si je les avais, je les mettrais. Donc, si ma cliente, elle les a, bah, elle va les mettre. Et si elle ne les a pas, on trouve, on trouve autre chose. Voilà, on s'adapte, mais... Euh... Mais voilà, si vous êtes experte, mais n'ayez pas peur de proposer de vendre et les barrières, arrêtez de vous les mettre. Si vous n'avez pas le budget, est-ce que votre crème à 140 euros, vous y croyez Est-ce que si vous aviez le budget, vous les mettriez Oui alors, bah, vous savez la de votre crème. Voilà. Euh, voilà, les filles, j'ai trop aimé. Merci euh, d'avoir aussi beaucoup mis de commentaires et tout. C'est ça qui me fait vibrer. Je suis trop contente. Ma journée, les réussi grâce à vous, les filles. Euh, merci pour toutes ces vues aussi. Euh, voilà, ça fait partie euh, du partage euh, de pourquoi on fait ce métier. Et euh, de nouveau, euh, voilà, euh, les filles, il suffit de nous appeler. Faut... Lise, elle est... Elle, est... elle est formidable aussi. Elle, elle, a... elle a les mêmes arguments... Euh... Que moi, je pense qu'elle est aussi passionnée, voire plus passionnée. Donc euh, voilà, Et que ce soit moi, Lise euh, ou, ou les filles du marketing, on aime tellement ce qu'on fait euh, que du coup, euh, appelez-nous. Appelez-nous, vous avez besoin d'être boosté. Appelez-nous. Appelez-nous, <rire> voilà. euh, appelez on se fera un plaisir d'être avec vous. Et merci encore pour ce temps de midi. Je vais aller manger des sushis. Voilà, parce que je fais attention à mon poids aussi maintenant. Hein, ah oui, on fait plusieurs choses à la fois. Il faut Allez. Merci, merci les filles. Ah oh, merci le regard d'Angèle qui est toujours présent également. Merci à tous les instituts. Merci Elodie. Merci euh, Alice. Merci euh, Jen qui est partie. Merci Nels BDRT. Bon appétit les filles. Merci Beauty Melec. Oh là, là là là là les filles on est gâté. On est gâté avec vous et je, euh, on va vous rendre l'appareil. On vous rendra l'appareil quoi qu'il arrive. Voilà. Bisous les filles, allez. Je vous laisse parce que je partirai jamais ou sinon. Allez, bye bye